Pour accéder au projet, il faut aller dans la rubrique « My Content », puis « Create » et « Student Project ». Vous arrivez sur cette fenêtre. Le sujet, le titre du projet. Exemple, l'attention électrique au collège. Goal of a project. Quel est le but du projet de classe Exemple, vous devez... Illustrer le thème de la tension électrique à l'aide d'une vidéo améliorée. Voilà. Les instructions, ce sont les consignes que vous indiquez à vos élèves afin qu'ils puissent effectuer correctement le projet. Détaillez bien vos attentes. Tags, ce sont les mots-clés associés à votre projet. Enfin, Cliquez sur Save Project. Comme d'habitude, vous pouvez attribuer le travail à des classes. indiquer le début de l'activité, la fin de l'activité. On va remettre ces choix plus tard. Je vais attribuer le travail à une classe. Une fois le travail donné, je vais dans la classe Test clic. Je vois le projet. Je peux effacer. Et je vais aller dans Progress pour voir le résultat des élèves. Si on voit que quelques élèves ont déjà répondu, je vais m'intéresser au travail de Kevin. Je peux observer, regarder la vidéo, vérifier qu'elle correspond aux attentes, vérifier les questions. Une fois ceci fait, je vais pouvoir évaluer son travail avec des étoiles. Je peux modifier. Ici, je peux lui proposer de recommencer sa vidéo. Je peux sauvegarder son travail. Et ici, je vais pouvoir lui laisser un commentaire sur ce qu'il a fait. Voilà, maintenant vous savez créer et évaluer un projet de classe. Cependant, il est primordial d'expliquer en amont comment utiliser EDPuzzle à vos élèves. Son fonctionnement, même s'il est plutôt intuitif, n'est pas forcément très simple pour eux, sans parler du problème de la langue. Vous pouvez vous inspirer de la vidéo disponible à l'adresse ci-dessous, qui explique pas à pas l'utilisation de des puzzles pour un projet d'élève. N'hésitez pas à me faire des retours de vos expériences.